Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'éducation et de ce chiffre qui fait peur, qui en énerve certains en tout cas, ce sont les organisations syndicales. 44, on reçoit aujourd'hui Guillaume Marceau. Alors 44, je vous le disais, c'est le nombre de postes supprimés, enfin en tout cas des suppressions annoncées pour la prochaine rentrée. Ça vous fait peur Ça vous fait mal Ça vous énerve c'est assez énervant, oui, puisque 44 suppressions dans les collèges et les lycées pour la rentrée prochaine, ça veut dire qu'on continue sur la même pente que depuis 10 ans. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les ans, dans les classes, on n'a pas une diminution des effectifs, mais on a au contraire une augmentation qui va d'année en année et les collègues souffrent de plus en plus. C'est ça qui nous énerve vraiment. Vous avez réussi à fédérer les autres centrales avec vous, les autres organisations syndicales. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de contact avec eux puisque ouais. euh, c'est juste le début. Il hein. n'y a que vous qui râlez en ce moment. Eh bien, peut-être parce qu'on est précurseur ou parce qu'on siège au comité technique mm -hmm. ministériel, ce qui fait qu'on a eu l'information avant les vacances de Noël. Alors, On a laissé passer les vacances de Noël parce que c'était pas du tout favorable pour discuter de ça. Et puis on a laissé ouais. les gens se reposer aussi puisqu'ils sont fatigués. Mais c'est vrai que là, maintenant, on va essayer de fédérer. On organise un stage aujourd'hui avec une quarantaine de collègues au lycée de Petit-Bourg justement, pour discuter de ça, établissement par établissement, puisque c'est là que ça va se jouer. Et puis après, pour essayer de fédérer une action plus globale. Ouais. Au final, vous râlez tous les ans, mais... Euh... C'est ce que dit le rectorat, c'est ce que dit l'INSEE, il y a une baisse de la démographie, c'est ça l'explication Elle alors, est rationnelle selon vous Alors non, le rectorat dit qu'il y a une baisse de la démographie. La oui. démographie, elle est réelle dans le premier degré, et on la conteste pas. Euh, et d'ailleurs, dans le premier degré, il y a une baisse, mais il y a, le nombre d'enseignants reste stable. C'est-à-dire ouais. que dans le premier degré, on met quelque part des moyens, puisqu'on supprime pas d'enseignants, et que le nombre d'enfants diminue. Mmh. Par contre, dans le second degré, la baisse effectif, elle aura pas lieu avant quatre ans. Et ça, on le sait très bien, et l'INSEE le dit aussi. Euh, D'ailleurs, le recteur parle d'effectifs, mais dans le même temps, il augmente les seuils par division. Alors, s'il n'y avait pas de hausse. C'est-à-dire, ça, ça, veut, veut, dire ça veut dire que, jusqu'à jusqu l'année dernière, il y avait 24 élèves par classe, en sixième obligatoire, il est passé à 28. Dans cinquième, quatrième, troisième dans les collèges, c'était 28, il est passé à 30. C'est lui qui a fixé ce seuil. Si mmh. Il peut le fixer, il peut dire « c'est 32, c'est 34 ». Bon, à un moment donné, la taille des salles, il faudra aussi l'augmenter. Mais c'est lui qui fixe le seuil arbitrairement. Et jusqu'à maintenant, on ne bougeait pas à ce seuil. Et s'il y touche et qu'il l'augmente, c'est bien que lui-même admet qu'on manque d'enseignants. Ouais. Alors, 44 postes en moins, ça signifie quoi, très concrètement, pour la Guadeloupe ben, Ça veut dire qu'on va fermer la taille d'un collège de 600, 700 élèves. Ah, c'est ça la réalité ben, on va pas fermer un collège techniquement. J'ai bien compris. Voilà, mais euh, concrètement, ça veut dire qu'on va faire du saupoudrage un peu partout pour enlever des postes, essayer d'enlever des postes, et puis on va les recréer euh, pendant l'été, en, en tout cas en grande partie. L'année dernière, on a fermé 35 postes au mois de mars. Au mois de juillet, on a rouvert 15 classes qui fait l'équivalent de 20 22 postes. Donc vous voyez, la balance, elle est plus de 35, elle est plus de 12. Et puis le reste, ça a été épongé en heures supplémentaires, euh, et puis avec des précaires, puisque nécessairement, quand on recrée des Alors postes... Alors c'est ça, je voulais y venir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a recours aux précaires euh, beaucoup plus qu'avant alors, beaucoup plus qu'avant, non, un tout, non. Petit, un tout petit peu moins qu'avant, euh, puisqu'il y a eu, globalement, euh, on a une baisse démographique générale dans, en Guadeloupe. Mm -hmm. donc euh, Et puis il y a aussi une partie des précaires qui, heureusement, a réussi à obtenir des concours, puisqu'il y a eu des, des plans qui ont été mis sous le quinquennat précédent de titularisation. Donc une partie de ces collègues-là a été titularisée. Mais on a encore 450 collègues dans l'académie qui sont précaires. Ça fait plus de 10% des enseignants devant les élèves sont précaires aujourd'hui dans le second degré. Alors vous l'avez dit, hein, vous êtes en train de consulter, consulter les organisations, consulter la base hein, bien Ensuite. évidemment. Euh, aujourd'hui les retours, ils sont comment On peut s'attendre à une mobilisation ah, on pense qu'il va y avoir une mobilisation parce que les collègues sont, sont excédés. Ils se sont battus euh, il y a deux ans. Ils se sont battus euh, il y a deux ans. On avait fait deux jours de grève euh, unitaire euh, syndicalement. L'année dernière, euh, il y a eu un fort combat qui a été mené. Il y avait une quinzaine d'établissements qui étaient en grève, euh, qui sont descendus à Bastère pour rencontrer le recteur, euh, etc. Et ils voient que cette année, il va falloir encore recommencer. Et toujours pour les mêmes motifs. On va nous inventer que les élèves disparaissent en sixième. Et puis derrière, on recrée les postes parce qu'en sixième, ils sont présents. Alors le recteur, il vous dit quoi, là, aujourd'hui ah, — Le recteur, il dit plus rien. Le recteur, il est silencieux. Il a il même se pas... — ben non. Là, il est à Paris pour la réunion des recteurs euh, qui a lieu au mois de janvier. Mais on pensait qu'au mois de décembre, il allait faire une annonce suite au mmh. comité technique ministériel. Et euh, il n'a pas cru bon de dire quoi que ce soit. Donc euh, on est un petit peu choqué. — Est-ce qu'il pourrait avoir des arbitrages en sa faveur Vous y croyez ?— Ah ben il aurait pu en avoir. Maintenant, c'est lui qui a fait le choix. — sa volonté on pense en tout cas que c'est sa volonté, puisque euh, il y a deux ans, quand on avait eu accès aux documents des bilatérales, euh, la moitié de ce document n'était pas rempli. C'est-à-dire qu'on avait un document où les catégories socioprofessionnelles des gens n'étaient pas complétées, le taux de chômage n'était pas complété, les familles monoparentales n'étaient pas complétées. Donc en apparence pour le ministère, euh, bah, en Guadeloupe, on est dans une académie plus favorisée que l'Académie de Paris, euh, par exemple. Donc, euh, quand on voit qu'on a un taux de chômage qui dépasse quand même 25%, quand on voit qu'on a 80% de familles monoparentales, on a quand même des soucis socio-économiques qui justifieraient, euh, nous, ce qu'on dit à l'EFSU, de classer toute l'académie éducation prioritaire pour augmenter les moyens. Le recteur persiste dans la politique des recteurs précédents, qui était de camoufler. Non, non, en Guadeloupe tout va bien. Donc sans doute parce qu'ils ont des bonnes mutations. Donc on, espèrent... on met un drap, c'est ça On met un drap, par-dessus. C'est ça. C'est ça, où on fait la politique de l'autruche, Enfin, chacun son image comme ouais. il le souhaite. Mais c'est ça, on, on camoufle tout, on espère une bonne promotion ensuite, parce que bah, le recteur, euh, comme les autres recteurs, il espère sans doute une bonne promotion, et donc il supprime des postes, ça fait plaisir euh, au ministère qui cherche à, à récupérer des moyens un peu partout, donc euh, voilà. Si je vous dis que les relations se dégradent avec le, le recteur, parce que c'était au beau fixe, hein, au tout début, euh, je suis dans le vrai ou pas Ah non, ça ne se dégrade pas, il nous reçoit, on a été reçus mi-décembre... Euh, ah, décembre, bah, donc avec... ça va toujours aussi bien Il, il nous reçoit, mais le problème... c'est avec que... l'ancien recteur, c'était très difficile. Ah ben bah, avec les recteurs, il n'y avait, avait pas de relation avec l'ancien recteur. Avec celui-là, on discute. Malheureusement, euh, politiquement... Euh, Rien n'avance. C'est-à-dire mmh. que quand on discute avec lui, il nous dit « oui, oui, oui ». oui. Mais vous êtes euh, peut-être trop exigeant, non Ou peut-être que le recteur ne fait rien pour améliorer la situation et que la carrière personnelle passe avant, avant le reste. Euh, je ne sais pas si on est trop exigeant, mais si nous, nous ne sommes pas exigeants pour l'éducation et pour mmh. nos collègues, qu'il sera. Euh, Aujourd'hui, nous avons une situation... Tellement difficile qu'effectivement, une partie des, des parents d'élèves euh, n'a pas la force euh, quand le matin euh, on doit se battre pour trouver un travail etc ben, peut-être qu'on n'a pas la force d'aller revendiquer pour euh, l'éducation etc donc nous en tant qu'organisation syndicale ben, on se pose euh, pour défendre euh, les contrats aidés on, on mène une bataille actuellement pour les contrats aidés puisqu'au mois d'octobre nos politiques ont expliqué que tout était résolu dans l'académie ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui c'est que le contrat aidé arrive en fin de contrat contrairement à Martinique où tout a été supprimé fin septembre donc il y avait une énorme mouvement ça a été beaucoup plus mal dans l'académie Guadeloupe on a supprimé en fin de contrat et puis ils sont renouvelés. Et donc tous ces contrats-là disparaissent les uns après les autres Et ce sont des aides importantes Alors je dis pas que c'est des contrats formidables, hein, c'est des contrats très précaires Et on aimerait des meilleurs contrats Mais ces contrats-là qui sont supprimés les uns après les autres ben, Ça crée des trous dans l'éducation euh, Et on ne sait pas bien qui va les remplacer Et puis comment on va faire à la rentrée prochaine sur tous ces contrats Et donc nous avec la FSU, ben, on continue ouais, à travailler Cette année scolaire, elle a été euh, plutôt calme sur le front social Et pour cause, hein, puisqu'on a été victime de deux de cyclones Un qui a impacté Saint-Martin L'autre qui a plus directement touché euh, la Guadeloupe Ces deux crises, elles ont été gérées comment on vous a entendu beaucoup râler par la suite, mais sur le coup, ça a été plutôt bien géré par le rectorat ou Ou pas du tout, selon vous ben Non, ça a été une véritable catastrophe. On a mmh. abandonné la population, euh, et puis surtout les enseignants euh, à Saint-Martin. Euh, on sait que la Poste euh, a rapatrié euh, l'ensemble de ses personnels très vite, etc. L'éducation nationale, le mot d'ordre a été « débrouillez-vous ». On va rapatrier personne parce que ça donnera une mauvaise image. Et puis après, la ministre des Outre-mer a embrayé avec, euh, sur un ton absolument odieux parce que le fait de rapatrier les collègues les empêcherait de revenir. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu C'est que les collègues, ben, juste après le, le sinistre, sont partis, c'est normal, ils n'avaient plus rien. Ils étaient... Et puis quand il a fallu qu'ils reviennent, eh aujourd'hui, 95% des collègues euh, sont présents sur Saint-Martin, euh, font leur travail dans des conditions déplorables, hein, il faut le dire, parce que rien n'avance euh, pour les travaux. C'est pas... toujours aussi dur, là Ah ben C'est terrible, parce que les élèves reviennent, donc le nombre d'élèves par classe augmente. Mais c'était une nécessité tout de même. De... Que les élèves puissent retourner à l'école. Ah, mais, mais ça, on, on est complètement d'accord. Mmh. Mais ce qu'on reproche. Il trouver des solutions. Ce qu'on reproche, c'est que le, ni le gouvernement, ni la collectivité n'ont pris leurs responsabilités et qu'aujourd'hui, les collègues continuent à travailler dans des conditions déplorables. Pas un travaux n'a commencé. Le collège quartier d'Orléans, c'est une passoire parce que l'enceinte n'est pas close. Euh, mettre des barrières, je ne pense pas qu'il faille des appels d'offres gigantesques pour arriver à le faire. Euh, à la cité scolaire, c'est la même chose. L'enceinte n'est pas close. Et puis, il y a la moitié des salles qui sont complètement euh, ravagées et pour lequel rien n'est fait pour l'instant. Euh, c'est pareil dans les écoles primaires. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Quand un bâtiment brûle, quand un collège brûle à Paris, c'est arrivé euh, il n'y a pas si longtemps, ouais. bah, deux semaines après, euh, il y a 25 algéco qui arrivent, on pose des algéco dans la cour de récréation, et puis au moins les enseignants et les élèves travaillent dans des conditions normales. Là, les enseignants travaillent dans des conditions dramatiques. J'entends que pendant la saison cyclonique, on n'est pas voulu mettre des algécos. C'était peut-être dangereux, etc. Mais aujourd'hui, la saison cyclonique est terminée. Le ras continue euh, d'être présent ben, C'est terrible. Et puis je pense que les collègues vont demander largement leur mutation. Mmh. On sait que dans le premier degré, c'est le double euh, par rapport à d'habitude qui a été demandé pour pouvoir fuir, tout simplement. Parce que c comme on, on, les collègues ont l'impression d'être abandonnés, bien évidemment, ils fuient. Et donc aujourd'hui, euh, si le rectorat et si le ministère ne prennent pas la responsabilité pour aider la population, ben, on va avoir une fuite massive des collègues. Ils n'en peuvent plus tout simplement, euh, ils ne sont pas indemnisés, ils n'ont pas touché un centime aujourd'hui euh, pour réparer leur maison. La plupart d'entre eux sont encore en colocation dans des situations précaires au quotidien, et ce qui fait qu'ils vont travailler pour essayer de trouver en gros un, un espèce de soutien euh, minimal. Mais euh, ça ne peut pas durer des années et des années. Donc là, on a un tout petit pourcentage de collègues qui s'est mis en maladie, 10% à peu près, euh, ce qui est faible par rapport à l'étendue de la catastrophe, mais là, les collègues vont fuir. Et ça va être pour 4, 5, 10 ans qu'on va avoir un problème sur Saint-Martin. Si on est en 2018, on est en début d'année, on a envie d'y croire, il y a quelque chose qui va bien bah, Quelque chose qui va bien, euh, je sais pas moi. Je, ce qui, ce qui m'inquiète c'est qu'on euh, fait comme si tout allait bien, euh, le recteur a communiqué sur Saint-Martin et puis il ne nous a jamais parlé du reste. Et puis, en fait, on a l'impression que, justement, rien n'avance. Euh, sur les non-titulaires, euh, puisqu'on a 450, on s'en occupe aussi. Euh, on voit aujourd'hui, sur ces 450 non-titulaires, la réglementation qui a été mise en place en 2014 puis en 2016 n'est toujours pas appliquée dans l'Académie. C'est-à-dire que pour les rémunérer, il y a une grille des rémunérations nationales qui est mise en place. Eh bien, dans l'Académie, elle n'est pas mise en place. Euh, C'est des petites choses comme ça qu'on aimerait voir avancer, et puis sur lesquelles on bute systématiquement. Et donc, ça nous ennuie un petit peu de voir que... Effectivement, on a l'impression de se répéter par moments, mais parce que les choses n'avancent pas. Merci Guillaume Marceau. Merci à vous. la bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.